L'assassinat de Daphne Caruana Galizia euh, est, est le point ultime d'une situation de droit très dégradée euh, à Malte. Nous savons que Malte n'a initié aucune enquête euh, sur des faits de corruption ou de blanchiment et depuis euh, euh, tout euh, le règne, si on peut dire, de, de Joseph Muscat comme Premier ministre. Nous savons également que le Premier ministre est cerné d'affaires, de, de scandales. Donc aujourd'hui, pour moi, il est totalement clair que nous ne pouvons pas faire confiance à ce gouvernement pour l'état de droit, pour assurer l'état de droit à Malte. Et je me joins à la demande de la famille de la démission de ce gouvernement. Je pense que le temps est venu pour l'Union européenne de récompenser leurs journalistes d'investigation, car nous avons le prix Sakharov qui récompense la liberté d'expression et de pensée, mais ce prix n'est pas donné à un Européen. Et donc, il faudrait maintenant instaurer un prix euh, qui pourrait porter le nom de Daphne Caruana Galizia. Euh, et être distribué chaque année au profit d'un journaliste d'investigation qui aurait porté à la connaissance du public des faits importants.